Donc je suis arrivée au lycée Notre-Dame du Mur le porc en seconde CAP employé de commerce multispécialité et donc maintenant je suis en bac pro. Pour Pourquoi tu fais un bac pro alors, euh, parce que je ne voulais pas arrêter après mon CAP puis découvrir d'autres choses. Apprenons-nous les mêmes choses en CAP-ECM qu'en macro vente euh, Non, parce que euh, hormis les matières euh, générales, euh, bah c'est un, un autre domaine, c'est totalement différent. En, en commerce, c'est du magasin et là en vente, c'est plus euh, sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait en CAP et CM On prépare un, un travail d'employé de, de commerce, donc euh, euh, on fait de la mise en rayon, on réceptionne les livraisons et on fait de la caisse. Après un bac pro vente, qu'est-ce qu'on peut faire Après un bac pro vente, euh, on peut faire un BTS, euh, négociation relations clients, euh, management des unités commerciales, autrement on peut directement travailler. J'ai fait mon stage dans une compagnie d'assurance de chez J'ai effectué mon stage dans une compagnie d'assurance Generali. Euh, j'ai effectué mon stage à la Cave Saint-Martin. Qu'as-tu effectué pendant ce stage J'ai fait de la prospection et j'ai assisté à des rendez-vous. J'ai effectué durant ce stage une séance de prospection par téléphone. J'ai dû prospecter des personnes n'ayant pas de contrat multi risque habitation. Durant ce stage, j'ai fait des livraisons, préparation de colis, euh, réception de livraisons aussi, mise en rayon et euh, réaménagement des rayons. Ce stage t'a-t-il plu euh, Oui, il m'a plu parce qu'il m'a permis de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Euh, L'équipe euh, qui était très gentille ainsi que mon tuteur qui m'a donné beaucoup de confiance. Euh, durant ce stage, ce qui m'a plu, c'était surtout les livraisons parce qu'on bougeait et on était... Le mobile et on discutait avec les clients. Referas-tu ton stage dans le même secteur euh, Oui, je vais refaire mon stage dans le même secteur parce que, comme je connais un peu déjà, ben pendant le prochain stage, je ne perdrai pas mon temps à, à, apprendre de, à connaître l'agence. Non, je ne pense pas parce que j'ai envie de découvrir d'autres métiers, peut-être dans les concessions automobiles.